On va parler innovation et nouvelles technologies avec le groupe Talent. Je suis avec le président fondateur Mehdi Ouass. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes expert en conseil dans plus de 21 pays, conseil en innovation. Vous accompagnez les grandes entreprises. Hein. Vous les incitez en quelque sorte à se plonger dans les nouvelles technologies. Alors moi, j'ai une question simple. Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans tout ce qui est virtuel On parle tout le temps du métavers, mais il y a aussi le JAT-GPT, il y a le Bitcoin, les blockchains, etc. Toutes ces nouvelles technologies Certains ont quand même peur, non Bien sûr. Tout ce qui est nouveau, de toute façon, fait peur, effraie. Et, et dans le virtuel, si on ne fait que du virtuel, bien sûr qu'on va trop loin. Si par contre, on prend le virtuel comme une prolongation mmh. du réel et qu'on essaie de mixer les deux, ben là, c'est intéressant et là, c'est même puissant et ça peut apporter euh, d'autres paradigmes. Mmh. Ou euh, innover et chercher de nouvelles voies. Ça, mais ça ne risque pas de gêner l'emploi quand même À terme, on va dire, on n'a plus besoin de main-d'œuvre euh, – Oui et non, hein. à chaque fois que vous avez une rupture technologique, cette rupture technologique détruit des emplois, ça c'est certain, faut dire, et, et, et il faut le dire, et il ne faut pas euh, le nier, par contre elle crée aussi des nouvelles opportunités, ce qui nous intéresse c'est le solde net, mm -hmm. ça c'est un premier point, est-ce que je vais créer plus d'emplois que je vais, je vais en détruire ça, et, et la conviction que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, le digital, ces nouvelles technologies sont en voie de créer beaucoup plus d'emplois qu'elles n'en détruisent. Il y a les emplois qui sont créés par la technique mm -hmm. et puis il y a les emplois qui sont créés par les US mm -hmm. et les services euh, que génère euh, cette technique. Donc il y a les deux niveaux d'emplois ouais. qui, euh, qui viennent... Euh, Bon, qui viennent se compléter. Alors, on se parle compléter. souvent des Jeux Olympiques avec les fameuses caméras intelligentes ouais. là, qui vont scruter euh, ouais. les, les va-et-viens, qui vont ouais. aussi euh, scruter les, les comportements. Ouais. Hein, un mauvais comportement, ça deviendra peut-être suspect. Là, il faut de la manœuvre derrière quand même pour décrypter ces images. Moi, j'aime bien parler d'intelligence augmentée plutôt que d'intelligence artificielle, oui. parce que toutes ces technologies vont en fait augmenter notre spectre. Et donc, en augmentant notre spectre, elles vont augmenter nos capacités, elles vont aussi augmenter et susciter de nouveaux services. Et en suscitant de nouveaux services, fatalement, elles vont créer de l'emploi. Alors justement, quel type de, de recommandations faites-vous aux entreprises Vous avez des exemples concrets actuellement pour implanter ce métavers alors, si vous parlez euh, du, du métavers, un, euh, le métavers est un complément, c'est-à-dire euh, euh, ne concevoir le métavers que dans un contexte virtuel, de mon point de vue, ce serait une erreur. Concevoir le métavers comme une prolongation du monde réel et donc la capacité eh bien, de euh, euh, traverser les océans, euh, euh, aller irriguer euh, de, de son savoir euh, les différentes continents, c'est comme ça euh, qu'il faut prendre euh, le métavers. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut essayer de comprendre euh, qu'est-ce qu'il peut apporter. Le dompter, comme toutes les technologies, elles ont du plus, elles ont du moins. Euh, donc il faut être positif, il faut essayer de voir euh, les limites euh, des effets de bord négatifs que cela peut procurer, et puis euh, naturellement les corriger. Dans, vers, euh... Le métavers pour une entreprise, ça apporterait quoi C'est une image virtuelle C'est plus que l'image virtuelle. Hein. Euh, je peux par exemple, euh, pour des entreprises de maintenance, euh, créer dans le métavers euh, euh, des... Euh, des situations. des situations et des entraînements pour changer une pièce défectueuse de la formation sans... accélérée ça peut, un peu du ça, tuto, peut euh... ça peut ouais. je peux je peux je peux réaliser cet exercice plusieurs fois vous savez, quand, quand vous regardez euh, aujourd'hui dans les, dans, les, dans les hôpitaux, les chirurgiens qui euh, pratiquent euh, de, de, de nouvelles opérations s'entraînent. Oui, Donc ils s'entraînent dans le réel parce mmh. que c'est des actes oui. qui sont compliqués et qui, et qui mettent en danger la, la vie humaine. Euh, changer euh, mmh. un, un équipement défectueux dans un réseau de mmh. distribution électrique... Ça peut se faire aussi dans le métaverse, avant de le faire ouais. réellement dans le monde réel. Ça, c'est oui, une application. C'est comme pour l'aéronautique, quand on s'entraîne, bien sûr. Exactement. Et on peut parler Rapidoté. aussi d'ailleurs de, de, de révolution, de technologie. Enfin, on parle même de révolution tout court. Hein. C'est une révolution. C'est-à-dire qu'on a la chance de vivre une époque où la technologie, celle qui euh, sait utiliser la donnée de manière assez importante, euh, euh, est mature mmh. et aujourd'hui est en avance par rapport à notre imagination. Mais je voulais dire, on peut la comparer à d'autres révolutions dans le passé, comme la révolution agricole, industrielle, tout ça Moi, je la comparais à, à deux grandes révolutions, celle du 19e siècle avec l'arrivée de la machine à la vapeur, mmh. où on pensait qu'elle mmh. serait là uniquement pour remplacer euh, mmh. les chevaux ou les, ou, les, ou les bœufs, et on s'est aperçu que non, mmh. elle avait... Euh, euh, ouais. entraîner une révolution industrielle. Mmh. Et puis au XXe siècle, mmh. naturellement, l'électricité ouais, qui euh, ouvre la voie à, aux, aux ordinateurs, ouais. euh, à l'automatisation, à la robotisation. Ouais. Aujourd'hui, ouais. on est dans une situation mmh. où ces technologies nouvelles mmh. vont réellement nous permettre de, de réinventer ouais. un monde. Mmh. C'est pour ça que c'est important de faire attention aux biais. On parle beaucoup de chat GPT mmh, aujourd'hui. Il faut faire attention au contenu. Il faut faire attention au contenu qu'on qu qu injecte parce mmh. qu'on a des algorithmes, donc des intelligences, qui vont auto-évoluer et qui vont continuer à apprendre en fonction des contenus que vous allez leur donner. Ah. Si le contenu euh, est ouvert, eh bien leur, leur apprentissage va être mmh. ouvert. Si le contenu euh, est fermé et dirigé vers une direction mmh. qui n'est pas forcément la bonne, effectivement, leur apprentissage va être biaisé. Alors, Mehdi Ouas, vous êtes... On a euh... fait, si, si, si, si vous voulez illustrer ce propos, mm -hmm. on a fait une, un test, nous, d'utilisation interne de ChatGPT. Et on y a intégré ben, tout ce qui est code du travail. Mm -hmm. euh, et, et, et on l'a mis en service d'utilisation de nos, nos, nos salariés. Et nos salariés, grâce à ChatGPT, mm -hmm. peuvent se, se poser des questions sur euh, le, le, le code du travail mm -hmm. et avoir les réponses. Voilà une façon... Ouais. Euh, non biaisée, intelligente et, et, et, et, et, et structurante d'utiliser euh, ouais. cet algorithme et de le rendre de plus en plus intelligent. Je sais s'il y a des articles dans le Code du Travail, je crois qu'on a encore du monde. Voilà. Euh, Peut-être qu'on qu aurait pu mettre la réforme des retraites en chat GPT pour savoir quelle était la meilleure Je, je pense pu... que ce que j'ai compris de la réforme de retraite, c'est qu'elle était très compliquée à expliquer. Peut-être mmh. qu'un chat GPT aurait, ouais. ou peut, peut encore aujourd'hui apporter, euh, <rire> dont son lui, un appel. J'ai une dernière question, Méliouas. Oui. Vous avez été ministre hein, en, ah, en Tunisie. Oui. Comment passe-t-on d'un homme politique à, euh, au conseil en innovation Alors, j'ai été homme politique pendant une année, dans 40 ministre années de, de, l de, l voilà, mi mi de... Ministre de l'industrie tourisme. Du, tourisme, du tourisme et, de, et, et du commerce, mm -hmm. mais euh, j'avais été 20 ans entrepreneur auparavant mm -hmm. et puis 15 ans entrepreneur mm -hmm. euh, après. Donc, je pense que ce qui était facile pour moi, eu égard à, à mon mm -hmm. passé d'entrepreneur, c'était de venir occuper cette responsabilité à un moment où mon pays euh, mmh. d'origine, euh, la Tunisie, venait de vivre euh, une révolution et où il fallait avoir euh, à la tête euh, du gouvernement des, euh, des personnes qui soient responsables mmh. et puis qui soient en capacité de réagir très vite mmh. et qui soient en capacité de faire en sorte que le pays ne s'écroule pas euh, pendant qu'on le mettait sur la voie démocratique. Une fois que cette mission est... A été réalisé, eh bien je suis revenu à, à, à, à, à, à ce que j'adore faire, c'est-à-dire créer, innover euh, euh, et, et, travailler, et, sur et travailler sur une si révolution mais technologique. sur une révolution technologique qui est, <rire> voilà. est euh, peut-être plus plus facile à maîtriser, mais qui est compliquée aussi. Enfin, ça. Merci en tout cas, merci beaucoup was d'être venu. Restez avec nous sur CNews.